Y'a tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous le voyez dans le titre, ils ont sorti Shipment sur Call of Duty Vanguard. La première map gratuite du jeu, encore une fois, comme ils l'avaient fait, il me semble, sur Modern Warfare 2019. Je crois que sur MW 2019, c'était Shipment qui est arrivé en tout premier sur le jeu et que derrière, ils en avaient rajouté d'autres avec Shooter ou tout. Je confonds peut-être l'Ordre, mais en tout cas, en remake, voilà, ça a été Shipment qui a été fait en premier. C'est encore une fois un petit peu un sourire, quoi. Pourquoi est-ce que je dis un sourire? Alors, les remakes, moi, je suis pas contre, mais moi, je commence à en avoir marre des remakes des maps qui nous ont déjà rapporté Plusieurs fois en fait. Genre vraiment cette année il manque plus qu'ils nous annoncent euh, Summit, euh, Firing Range. Enfin euh, tu vois, genre les mêmes maps qu'on revoit en remake à chaque fois. Et j'en ai marre Nuketown. Oh là là là là 14 éditions de Nuketown. En vrai, ça fait toujours plaisir. Je dis pas Genre là Shipman, je vais y jouer dans quelques instants. Quand euh, je, elle est sortie, je serai en live. Donc du coup là vous allez avoir un gameplay euh, qui vient direct de mon live et tout. Euh, C'est frais, tu vois. Mais franchement, les gars, au bout d'un moment, mais moi j'en peux plus, frère. En tant, même le fan de Call of Duty que je suis, ramenez-nous d'autres remakes. Après, pour être honnête, on est à la, au tout début du jeu. Le jeu est sorti depuis deux semaines, d'accord? Donc je vais pas présumer de leur de leurs intentions dès le début, d'accord. Peut-être qu'on va avoir des maps inédites, de la même manière qu'on a eu 16 maps cette saison. Donc peut-être qu'on va avoir beaucoup de maps inédites et peut-être qu'on va avoir certains remakes originaux. Vraiment ramener des remakes de maps que vous n'avez pas faites, tu vois ce que je veux dire Genre bon allez, si on prend la série Black Ops, moi j'aurais adoré voir des Radiations en remake, tu vois Par exemple des Launch, tu vois, des maps qu'on n'a pas revues en lieu du traditionnel Summit, euh, Havana, enfin, euh, Firing Range, Nuketown, euh, euh, Slums, oh là là Slums, Standoff, oh là là c'est bon on en peut plus frère. <rire> Franchement Red, oh Red on en peut plus gros. <rire> Sans déconner, on n'en peut plus. Donc euh, voilà pour l'intro, ça est un gameplay sur Shipment. A vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez en espérant que la première saison nous rapporte à nouveau des nouvelles cartes, mais surtout des nouvelles cartes nouvelles ou des remakes nouveaux. Voilà, voilà. Passez un bon gameplay, les amis. Ciao, ciao. Ils sont en train de rager de fou. Ils sont en train de prendre très cher là. Ouh Ils sont en train de prendre extrêmement cher là. Mais je reconnais. Oh, three... <rire> J'avoue qu'entendre des mecs rager sur code, c'est un des trucs les plus drôles du monde, franchement. Oh bah c'est sympa ça Du coup let's go baby, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième game sur Chip, même pas en stream Alors je vous avais dit au tout début que je voulais le faire en stream finalement, ce sera pas le cas, ce sera voilà en, en, en live gameplay comme d'habitude mais pas en stream. Euh, j'ai essayé de stream longtemps aujourd'hui mais j'ai pas pu, euh, j'ai pas pu, essentiellement parce que mon moral a été, a été pourri. Ouais ouais, je, je vois à peu près le délire. Oh là, là là là le double, le double, attention. Oh, est ça un ça. J'ai pas pu faire un stream à rallonge comme j'aime bien de temps en temps, surtout en ce moment, parce que le jeu nommé Battlefield 2042, et alors que j'ai fait une vidéo assez élogieuse à son propos, m'a vraiment pourri le moral. Il m'a fait mal au moral les frères. Vraiment, ce jeu m'a fait mal. Ce jeu m'a fait extrêmement mal. Mon moral était vraiment mauvais après avoir joué à un jeu pendant une heure qui était aussi bugué. Je sais pas pourquoi, mon jeu là, c'est cet après, m'a chié dessus. J'ai vraiment pris du caca tout le long de la gueule, frère, et c'est pas quelque chose que j'aime prendre le caca, hein. Par contre, en face, là, ils savent bien bien jouer comme des sales hein. Oh, dites-vous en face, attends, en face, euh, dites-vous, il y a des mecs qui jouent pompe, donc ça, à la rigueur, ça va. Non, ça va pas du tout. Ça, déjà, c'est pas terrible, mais au-delà du fait que ce soit pas terrible... Oh, oh, le doux, attends, le trip, juste là. <rire> au-delà du fait que ce soit pas terrible, euh, les mecs jouent pompe plus bouclier. Pompe et bouclier, c'est pas que pompe, c'est pompe plus bouclier. Parce les gars sont en train d'augmenter de fou leur chance d'aller en enfer. Oh mon dieu. Oh, oh, oh le pompe Non, dis-moi que j'ai pu mettre. Oh, let's go Ouh, je remets mon code chiffré, super. Je vais pas perdre, je vais avoir mes chiens, je vais avoir mes dogs. Il y a un monde où je peux avoir mes dogs dans un instant. Let's go, petit kill. Là, Ça va venir derrière. Là. NON Je déteste ces joueurs aux pompes, frère, c'est abusé. Alors, il y a un patch qui vient de sortir, comme vous l'avez capté avec euh, du coup cette map. Hein, voilà. Ça y est, Shipment est arrivé sur le jeu. Voilà à peu près à quoi ressemble la map. Il y a des étages comme sur Modern Warfare 2019 Il y a des endroits qu'il n'y avait pas avant et là, Tu peux monter comme ça et tout Donc euh, c'est plutôt ça va Tu vois ils apportent au moins on va dire de légères modifications Ça, ça sert peut-être à, se à, à se dire dans leur tête qu'ils n'ont pas totalement rien branlé Je ne sais pas que, Je ne sais pas comment ils justifient ça Mais en tout cas ils ont apporté de légères modifications Qui ne sont pas à mon avis toxiques C'est plutôt sympa d'avoir on va dire des petits coins au top Des trucs comme ça Petit informateur locaux directement euh, Donc c'est plutôt sympa J'aime bien J'ai dit dans l'intro que ça cassait les couilles D'avoir souvent les mêmes maps en, en, en, en refaire et tout c'est vrai après ça fait quand même plaisir d'avoir un truc gratuit et du contenu deux semaines après la sortie du jeu littéralement je, je sais que c'est pas forcément représentatif de ce qu'ils vont faire à l'avenir moi la seule chose que je vais dire c'est que j'espère qu'à l'avenir au niveau des remakes ils vont être originaux et surtout qu'on va avoir beaucoup de maps exclusives. tu vois bah quand j'ai expliqué qui ne seront pas des remakes quoi tu vois genre autre chose que bah que que simplement des remakes qui ont déjà été essorés, essorés, refaits, refaits, refaits refait, enfin, c'est assez drôle de demander de la nouveauté sur des remakes mais bon maintenant vu qu'on sait que ça fait partie un petit peu de la politique de la maison On fait avec, donc euh, oui euh, ouais, Call of Duty et sa communauté ça restera toujours un petit peu des blagues hein. euh, Shipman vient de sortir depuis un quart d'heure je vous jure ça fait un quart d'heure que Shipman est dehors les mecs jouent déjà pompe <rire> pompe bouclier, pompe bouclier gros. Alors, je, je joue méta MP40, hein, je suis pas forcément 10 fois meilleur, mais eux c'est vraiment ce un ramassis de petits bâtards, on se le dise un ramassis de petits bâtards, mais bon c'est aussi la communauté, bah c'est pas la communauté qu'on aime, mais c'est la communauté comme elle est quoi. Donc ça fait partie du folklore, et puis voilà. Je suis très content de pouvoir vous annoncer et vous montrer cette affiche. Mon tournoi aura officiellement lieu ce samedi! Voilà, regardez les équipes qu'il y aura, etc. On a réussi à ramener beaucoup d'anciens. Vraiment, il y a eu un très gros effort de la part d'anciens et, et de ma part aussi, pour être honnête, parce que j'ai travaillé tout seul quasiment, sauf avec un staff qui m'a aidé à monter les discords et tout, mais je veux dire, au niveau des invitations et tout, pour avoir pas mal d'anciens, avoir des mecs chauds et avoir des sponsors qui puissent financer tout ça, donc ça aura lieu ce samedi. Si ça se passe bien, bon, pour que ça se passe bien, il y a deux, il y a deux solutions, hein. C'est que y ait du monde, voilà, sur le stream, il faut que ça intéresse du monde. Bon hmm? Oh, bien joué à toi Faut que ça intéresse du monde et faut qu'ensuite tout se passe bien et que ça chauffe des gens. Et si tout se passe bien, si ces deux conditions sont réunies, donc euh, si le tournoi se passe bien et s'il y a du monde sans stream, eh ben TopAchat est tout à fait OK pour euh, faire des tournois hebdomadaires, que ce soit tous les week-ends et que tous les week-ends il y a un petit cash prize qui soit de cette manière un petit peu financé par leurs soins et que ça apporte vraiment quelque chose de positif à la vie du jeu. Voilà. Et donc euh, je suis très très très vraiment confiant à ce que ça se passe bien. J'ai confiance en vous, j'ai confiance en la communauté Call of Duty Multi et je suis vraiment sûr qu'il y a moyen d'avoir une bonne surprise et qu'il y ait suffisamment de monde pour rendre le tout intéressant que ce soit à suivre, à jouer, à vivre. Voilà voilà pour le tournoi, je voulais vous donner des nouvelles. Maintenant RDV samedi sur le stream à 13h30 à peu près. Je vais le commenter, je serai tout seul au début sûrement. Et ensuite je serai rejoint par Mr. Elsie, qui se rappelle à l'époque Mr. Elsie, ceux qui compètent les compètes à l'époque. Ils savent c'est qui Mr. Elsie, c'était un, un de mes frérot euh, lyonnais qui commentait à l'époque du Call of Duty. J'ai déjà commenté pas mal de matchs avec lui pour être tout à fait honnête. J'ai déjà commenté pas mal de matchs euh, avec lui pour être honnête. Bon, c'était à l'époque. Hein. Attends, je, je suis effrayé par sortir d'ici. En fait, il y a un mec juste là. Mission Hop, petite mission de reconnaissance, let's go. J'arrive faire le tour. Attends, c'est quoi Je vais attendre d'avoir de la vie et ensuite, je vais faire le tour. Donc, Mister Elsie et moi et, euh, et je le ferai aussi le week-end prochain même si le week-end prochain, je suis au Danemark et je vous ferai des vlogs au Danemark. Donc, euh, voilà pour... Euh tout ce qui arrive en termes de contenu. Au niveau de la mise à jour, du coup elle fait 3 gigas et il n'y a pas euh, que Shipman. Ah, Ouh là là le double encore. Il n'y a pas que Shipman dedans, il y a également un patch pour le pompe donc a priori le alors C'est drôle de dire ça maintenant parce que j'avoue que c'est un peu difficile à vendre ce truc mais techniquement ils ont nerfé le pompe. Ils ont nerfé le pompe, ils avaient dit qu'ils allaient le nerfé, ils l'avaient annoncé sur Twitter. J'ai bon espoir qu'il l'ait vraiment fait. Maintenant, à voir, euh, c'est vrai que le 725, au tout début de MW, quand il était extrêmement toxique, ils avaient également dit qu'ils avaient, avaient le nerf. Et disons que le premier nerf du 725 ne se ressentait pas de fou malade, quoi. Donc, euh, j'espère qu'ils ont nerf ce fusil à pompe de combat parce qu'il qu était franchement vraiment abusé. Après, déjà, c'est pas grave d'avoir un petit peu des problèmes au début du jeu et de. Oh Bon bombe planante! Hop là, c'est pas grave d'avoir quelques problèmes au début du jeu mais faut les régler et les régler vite parce qu'en plus derrière dans un, dans deux semaines il y a la première saison de, de Vanguard, j'ai hâte de l'avoir, les chiens, les doggy, attends attends, je vais camper un peu, j'ai envie d'avoir mes informateurs locaux, Mais moi c'est comme j'avais dit en stream c'est trop drôle parce que les informateurs locaux, je lis pas ça logo genre en mode euh, d'ici. moi je le lis euh, genre en espagnol, les informateurs locaux, Genre, retrouve les informateurs les plus chauds de ta région. Moi, <rire> ouais, je le vis vraiment comme ça, frère. Oui, je sais, je suis un esprit tordu et un coquin. Bah, c'est pas grave. Ça arrive d'être un coquin. Hein. Voilà, les informateurs locaux. Oh là là là là là là. Oh là là là là, le kill là, le petit switch, il était vraiment stylé. Donc, bref, euh, saison 1 qui arrive, je crois, début décembre. Cette saison 1 nous donnera la première salle de contenu, nouvelle arme, nouvelle euh, map. Et si les maps sont. informateurs locaux encore, wesh, mais je les ai eu deux fois. Oh le bug. Arrête, me dis pas que je les ai eu deux fois. Euh, bah après, moi je, je stream. Hein. Ah, je, suis, je stream de les avoir eu deux fois, hein, mais wesh. Oh le bug. Oh le bug. Oh, le bug. Encore Attends. Laisse, je vais laisser les informateurs low. Les informateurs chauds, ils sont tellement chauds, tellement ils bandent en état avec moi que je les débloque à chaque fois, même sans refaire 12 kills. Quel kiff. Quel kiff, mon frère. Quel kiff. Donc la saison 1 arrive, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte de voir quel genre de contenu ils vont apporter. Et tout, ce, tout ceci pardon, sera déterminant de si on va passer une bonne année ou pas. Mais je pense que si les contenus sont sympas, sont bien gérés, euh, mieux que Cold War encore, qui était déjà mieux géré que Modern Warfare 2019, si gère ça vraiment bien bien bien et que derrière il y a des tournois réguliers que gotha sa team et tout ça machin je pense sincèrement et ça c'est mon côté très positif euh, qui, qui, qui, qui, qui l'imagine mais je pense sincèrement qu'on peut avoir une très grande année de call of duty et c'est ce que j'ambitionne et je vous ai déjà fait le, tout, le, tout le discours de suceur de beat en mode oh, moi j'ai envie avec mon statut de vous ramener des événements etc pour faire vivre la scène euh, nana. Bon, vous avez capté hein. franchement là là c'est vraiment un, un, un discours de suceur de queue. mais quitte à sucer que, queues autant le faire correctement et vous... oh, oh. Il est juste là. Et vous ramener. Et vous faire kiffer un petit peu. Voilà, voilà. Sur ce que j'avais à dire. Je suis d'extrêmement bonne humeur. Demain, comme vous le voyez sur le panneau à ma droite, il y a le deuxième épisode de ma nouvelle émission Loop. Et je suis très heureux, au-delà de ça, que vous kiffiez les émissions que je vous propose en ce moment. En ce moment, les émissions que je propose, c'est que des bangers, j'ai l'impression. Et vous kiffez. Vraiment, vous kiffez. Vos retours sont à chaque fois excellents. Et ça me booste de fou. Zach avec Seb. Vous avez l'air d'avoir vraiment adoré. Oula, mais je suis trop nul. Dès que je m'auto branle comme ça ça finit pas bien. D'accord, Rub avec Seb, la, la VOD est encore dispo, vous avez d'avoir vraiment kiffé vos races. Euh, les Radio Street en ce moment, tout roule vraiment fort. Et Loop, la première émission était top, le deuxième épisode le sera en tout cas, j'espère aussi. Twitch d'avant versus Twitch de maintenant, Youtube d'avant versus euh, Youtube de maintenant, Et avec plein de trucs très cool à voir, ce sera jeudi 18h, demain 18h, avec Poisson Fécond, donc Poisson Fécond, un Lyonnais, voilà, ça fait plaisir. Et surtout un Vieux de la Vieille de Youtube, moi j'adore ses contenus, donc c'est vraiment un honneur de pouvoir le recevoir. Et avec Nems pour représenter le côté Youtube, NEMS pour représenter le côté Youtube et la semaine prochaine on a une émission avec un thème les, les moments les plus marquants de l'histoire du Twitch français donc ce sera une émission comme ça où avec certains créateurs on va revoir les clips les plus marquants, tu vois un peu les 50 clips les plus marquants de l'histoire du Twitch français, on va un petit peu les classer et, euh, et les recontextualiser et en discuter tout simplement le but n'étant pas de faire qu'une tier list mais voilà, pour le reste franchement Vanguard les gars euh, ça fait deux semaines qu'il est sorti bah, moi vraiment j'ai des good vibes sur le jeu j'aime bien, vraiment je te dis je ici vous avez pas trouvé le même discours qu'ailleurs euh, qui va juste euh, tu vois, genre forcément pas être content, etc Ils ont le droit de pas être content, y'a pas de problème, ceux hein. qui sont pas contents Ils vont pas se forcer pour faire oh plaisir à Zach Nani, tu vois Mais moi, je suis un fan de Call of Duty hein. vrai Vraiment, vraiment Là, je me sens bien en jouant à ce jeu, franchement Il a son lot de défaut, mais j'aime beaucoup J'aime beaucoup, de la même manière que j'aime beaucoup BF2042 Mais ça, BF2042, vous savez quoi Déjà, vous avez bien aimé la première vidéo Je vous en refais une, et on va parler par contre des bugs Parce que là, là, BF2042, les bugs Rendent absolument Le jeu injouable pour moi Vraiment, le jeu est absolument injouable pour moi, c'est horrible Genre ça, ça vraiment... Ça me fait hurler ma race, j'en ai marre, vraiment, le Zach il est là comme ça, il fait que de rager, c'est horrible, enfin que rager, on va dire que je rage beaucoup parce que le jeu fait, genre il y a des rollbacks, des lags, des spawns, des problèmes, des aéroglisseurs et tout, bon je sais que c'est pas une map, enfin euh, une vidéo BF donc j'en je, parle vite fait, mais vraiment je vais vous refaire une vidéo et on va, on va un petit peu disséquer tout ça parce que je crois que j'ai été un peu trop élogieux lors de la première, c'est pour ça là, certains, hein, <rire> certains ils étaient pas d'accord avec moi lors de la première, ils étaient pas d'accord avec moi, bon 94 kills, ça c'est du shipment. Ça c'est du shipment, hein. Vous voulez euh, faire des kills, vous voulez faire vos défis, vos camos, etc. Ou c'est bien relou, etc. Ouh, shipment, je pense que ça remplit bien tes critères. Bon, dites-moi ce que vous pensez du retour de shipment, est-ce que ça vous a fait kiffer Moi, perso, ça va, j'aime bien, j'avoue que ça fait quand même plaisir, même si euh, le côté remake me fait chier. On va au moins attendre jusqu'à la saison 1, histoire de marronner. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je regarde vite fait le score final, comme ça, hop, tiens, 94 à 34 C'est validé par la rue J'espère que cette vidéo, euh, vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine, les amis Bisous